Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Les Boss Lady Show, je suis le pasteur Grasse et nous sommes sur Évangile TV. Toutes les semaines, j'ai l'habitude d'inviter sur ce plateau des femmes, des jeunes femmes qui apportent véritablement quelque chose pour notre société. Et aujourd'hui, nous allons recevoir une jeune femme très, très pétillante que vous retrouverez certainement sur les réseaux sociaux. Elle est créatrice de contenu, je suis vraiment ravie de l'accueillir et j'ai hâte que vous puissiez la découvrir. À tout de suite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 la bienvenue Merci Bienvenue sur le plateau de Les Boss Lady Show <rire> Alors, comment tu te sens Je me sens très bien, totalement à l'aise yes. et je suis très contente d'être là. Ah, je suis contente que tu sois là. Euh, je sais que euh, toi, tu es une créatrice de contenu. Tu vas, tu auras le temps de nous expliquer. Oui. C'est quoi ce métier, créateur de contenu Quel type de contenu tu fais Mais euh, s'il y a une chose que je peux dire déjà, c'est que tu es d'abord chrétienne, tu es mmh. enfant de Dieu. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu Est-ce que tu fréquentes une église Oui, bien sûr. Euh, moi, je suis à l'église Impact Centre Chrétien. Mmh. Ça fait déjà depuis euh, depuis quelques années. Et à euh, Impact Centre Chrétien, j'ai l'occasion aussi de servir dans le domaine de la communication et des réseaux sociaux et même d'exercer du coup ma créativité euh, wow. au service de Dieu. Waouh ben, C'est très bien en fait qu'on soit au courant, qu'on le sache parce mmh. que ce qu'on va dire par la suite aussi a un lien. Mm -hmm. Mais j'aimerais savoir d'emblée, est-ce que euh, la passion est venue parce que tu as commencé à servir ou enfin, c'est dans quel ordre tu, tu, tu faisais déjà ces choses avant mm -hmm. ou bien c'est à l'église que tout est né Comment est-ce que ça a commencé C'est une question très pertinente. En vrai, je pense que ça a commencé. Je pense que depuis toute petite, j'avais un peu ce, cet intérêt pour les choses originales, les choses un peu créatives. Oui, euh, originales. <rire> On voit les couleurs. Voilà. Euh, je pense que bon, comme beaucoup, la, comme la plupart des enfants, j'ai été euh, à l'éveil avec les jouets, tout ça, etc. En grandissant, maman m'a donné beaucoup beaucoup de choses dans lesquelles je pouvais dessiner, faire des choses mmh. amusantes. Donc voilà. Et en grandissant, je pense que euh, tout simplement en voyant ce qui, se ce qui se faisait en fait dans le monde, dans le domaine de la mode, qui euh, est une passion qui m'a été transmise par ma maman, mmh. je voyais beaucoup de choses créatives et j'avais envie aussi d'être créative. Et après, je pense que euh, à l'église, ça a été tout simplement un cadre qui m'a permis de concrétiser. Euh, les connaissances que j'avais, c'est-à-dire que c'est des choses que je faisais euh, parce que j'aimais bien, mais euh, dans le cadre de l'Église, ça m'a permis vraiment de concrétiser, d'aller beaucoup plus loin. Très bien. Donc, ça a été un transfert. Très bien. Et donc, ben là, c'est dans la communication. Mm -hmm. Est-ce que tu as fait des études par rapport à ça particulièrement? ou c'est par ta passion que tu t'es lancée Alors, j'ai fait des études dans ça. Alors, j'ai fait... Euh, j'ai commencé avec un bachelor en mmh. management et marketing très du bien. luxe. Et c'est une tête Ouais <rire> Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, on aime les jeunes femmes intelligentes. Oui, ok. C'est important. Mmh. Et euh, j'ai continué avec un master en communication et médias de la mode. Donc, c'était autour de la communication et de la mode principalement. Très, très, voilà. très bien très très bien. Et ben moi je tiens à te féliciter parce Merci. que tu es allé jusqu'au bout de ça. D'accord, je sais que c'est c'est vraiment pas évident du tout. Ça pas du on tout. a ben oui, on a on a beaucoup beaucoup de de jeunes femmes mmh. qui finissent par abandonner peu importe mmh. les raisons mais qui abandonnent mmh. et d'autres même qui ne croient pas en elles et elles n'ont pas suffisamment de courage mmh. d'aller jusqu'au bout et justement la raison pour laquelle je fais cette émission c'est pour euh, Motiver, donner de la force, du courage et dire à quelqu'un, toi aussi, tu es capable de le faire. Tu es capable d'aller jusqu'au bout, il suffit de croire en toi. Donc, tu as ton bachelor et tu as ton master. C'est ça. Waouh mm -hmm. mm -hmm. Ben, c'est très bien. Et alors, comment est-ce que te vient cette idée de te mettre sur les réseaux sociaux parce que toi, ta page sur Instagram, c'est très coloré, hein, c'est de la couleur, c'est ouais. du bleu, du, bleu <rire> du rose, de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qui te prend Est-ce que c'est simplement euh, par ta créativité Tu te dis, ben, je veux exprimer qui je suis, même sur mes réseaux sociaux, mm -hmm. ou tu te dis, j'ai un objectif bien précis, je veux être suivi par des gens mm -hmm. et donc je vais faire... Des postes Honnêtement, c'est un peu des deux et c'est surtout le premier cas que tu as exposé dans le sens où euh, bah, depuis très longtemps, je sais que euh, moi, comme beaucoup de personnes, j'ai quelque chose en moi. En fait, j'ai une créativité, j'ai euh, des dons, j'ai des capacités, j'ai même une personnalité. Et euh, j'ai envie tout simplement de partager ce que je fais, ce mmh. que je suis, ce que Dieu m'a donné. En fait, j'ai envie de le partager, que ça puisse aussi inspirer d'autres personnes à être elles-mêmes, à être créatives, à oser porter des couleurs, tout ce que tu veux. Tu vois, donc je pense que c'est juste ma personnalité. J'ai envie de le refléter. Et après, il y a aussi le côté objectif dans le sens où bah, à travers ça, c'est quand même une partie de mon travail. Donc j'ai envie de transmettre un message, mais aussi de pouvoir euh, toucher spécifiquement certaines personnes et les permettre d'évoluer aussi. Euh, Très bien. Voilà. Voilà. Wow, merci. Tu, tu as parlé de personnalité. Mm -hmm. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ça t'a demandé euh, du courage à un moment donné enfin, Comment tu as fait pour assumer ta personnalité Parce que pour être haute en couleur, <rire> un peu partout et un peu tous les jours, je veux dire, il faut quand même être confortable avec, avec mm -hmm. soi-même. Mm -hmm. Comment est-ce que tu as fait pour assumer cela et ne pas simplement bah, te conformer peut-être à ce que les autres à côté de toi euh, pouvaient faire manifester, mm -hmm. etc. Honnêtement, je pense que c'est tout simplement. Enfin, Je pense que j'ai toujours eu un peu assez d'assurance en moi pour me dire je suis comme ça et je vais refléter, refléter ce que je suis. Et si les gens sont OK avec ça, tant mieux. Et si les gens ne le sont pas, bah tant pis, c'est pas grave. Wow. Voilà, c'est un peu euh, moi, j'avais envie d'exprimer. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui s'expriment à travers leur art, à travers ce qu'ils font. Et moi aussi, j'avais envie d'avoir cet espace où je me permets de m'exprimer et où c'est ma zone, c'est mon univers. Et si tu viens dans l'univers, si tu viens dans ma, sur ma page, sur mon profil, t'es à l'aise, tu découvres un peu ce qui se passe, tu vois un peu les couleurs. Et si t'aimes bien, bah, tant mieux, tu restes. Et si t'aimes pas, bah, c'est pas grave, il y a de la place pour chacun. Il y a de la place pour des personnes qui sont colorées, extraverties, et d'autres personnes qui sont peut-être un peu plus réservées et calmes. Il n'y a pas de souci. Wow. Wow. Est-ce est que ça simple. veut dire que dans ton tempérament tu es extraverti, introverti Alors ça, ça va être très contradictoire. Moi, je pensais honnêtement que j'étais une personne extravertie, mais la plupart des personnes qui sont autour de moi, celles ceux qui me connaissent vraiment, disent que je suis plutôt introvertie. Et en fait, je suis juste extravertie dans mon look. Donc c'est à dire qu'en fait, dans ma personne, enfin, dans ce qu'on va voir et percevoir de moi, on va mm -hmm. s'imaginer que Zeina, elle est euh... Waouh, <rire> comme ça. Mais en fait, je suis très calme, euh, posée. Je suis très euh, casalière, je sais pas. Tu vois, je suis plutôt, euh, je suis plutôt introvertie. Mais alors, voilà. ce que j'aime bien, c'est mmh. que, et, et tu le prouves justement, mmh. c'est que la créativité ne dépend pas euh, mmh. forcément de d'un tempérament mmh. en fait. Mais la créativité dépend vraiment de ce que tu as en toi. Et tout à l'heure, tu parlais du fait que tu étais consciente de ce que Dieu avait mis en toi. Mmh. Tu étais consciente de qui tu étais j'ai envie de dire que tu étais en Christ, mm -hmm. peut-être. À quel oui. moment, euh, ou il y a combien de temps, ou à quel âge, en fait, tu as été très consciente que, mm -hmm. que tu es en Christ et que ton identité devient, dépend de Dieu, en fait mm -hmm. Honnêtement, alors aujourd'hui, j'ai 25 ans et j'ai accepté Christ dans ma vie quand j'avais euh, peut-être euh, 17 ans, 17, mm -hmm. 18 ans. Et je pense que euh, quelques, quelques années après, j'ai eu la grâce de vraiment avoir aussi de bons enseignements. Et je pense que c'est très important quand on est en crise de prendre conscience de son identité en Christ, pas juste du fait qu'on est un homme ou une femme et qu'on a un appel, qu'on a une bien. destinée, etc. Très bien. Et je pense que j'ai été rapidement enseignée par rapport à ça. Et mm -hmm. ça m'a permis en fait de savoir ce que j'étais capable de faire, le potentiel que j'avais, l'avenir en fait Amen. à Dieu, que le Seigneur Amen. me réserve et même à d'autres personnes. Amen. Et je pense que vraiment, quand on prend réellement conscience de ça, on sent en fait qu'on est pratiquement illimité qu'on a un champ de possibilités qui s'ouvre wow. et qu'il n'y a rien en fait qui peut vraiment nous arrêter. Wow. Donc, on a tout intérêt à être nous-mêmes, mm -hmm. à exploiter notre potentiel pleinement et aller plus loin. Parce que vraiment, quand on visualise qu'on est capable de faire avec Dieu, en fait, on se dit mais il euh, n'y a rien qui est impossible. Mais ça, vraiment, il faut vraiment prendre le temps dans la prière, dans la présence de Dieu, de prendre conscience en fait, euh, de Amen. prendre conscience de ça et que Dieu nous ouvre les yeux par rapport à ça. Amen. Voilà. Ce que je trouve beau, mmh. c'est que voilà, tu as pris conscience de ton identité. Mmh. Mais ensuite, tu offres aux gens, tu offres qui tu es et tu offres ce que tu as. Euh, je peux je peux dire que c'est une marque Zena Christ Zeina Christ oui Zeina Christ Zeina Christenko oui, oui. Euh, parce que c'est ce que je vois sur les réseaux <rire> sociaux Zeina Christ alors pourquoi Zeina Christ ah bonne question <rire> bonne question alors pourquoi Zena Christ je pense que c'était juste euh, une période j'avais une amie qui avait euh, posté euh, un en statut qu'elle était elle s'appelait Esther et euh, qu'elle s'appelait Esther Christ et en fait elle avait euh, apporter à ça une sorte de révélation en disant que mais euh, ben en fait, euh, Jésus Christ, c'est mon époux et en fait, c'est mon identité. Donc, Christ est en moi, Christ vit en moi. Donc, elle s'appelle Esther Christ mm -hmm. et c'est là, en fait, je me suis dit mais en fait, c'est totalement vrai. C'est à dire qu'avec Christ, en fait, on fait un seul mm -hmm. il, lorsqu'il est venu, enfin il vient avec nous en nous, par son esprit, il vit en nous. Christ vit en nous et en fait, on fait un seul avec Christ et moi aussi, j'ai tout simplement aimé. Et je me suis dit, bon, bah, je vais m'appeler Zeina Christ sur les réseaux sociaux. Et c'est resté. <rire> et c'est resté. Ok. Et donc, désormais, tu crées du contenu. C'est ça. Voilà. Tu crées du contenu sur les réseaux sociaux. Tu as ta page personnelle qui est Zeina Christ. C'est ça. Et Zayna Christ Co. Exactement. Voilà. Et euh, je sais que tu accompagnes des personnes qui veulent créer également mmh. du contenu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, bien sûr. Euh, du coup, là, ça fait euh, bah, quelques temps que j'ai lancé Zena Co, qui est une agence qui euh, accompagne dans un premier temps les entrepreneurs créatifs, les créateurs de contenu, à développer leur contenu sur les réseaux sociaux et à développer leur créativité. Et euh, d'un autre côté, qui accompagne les entreprises dans la gestion de leurs réseaux sociaux. C'est wow. voilà, ça. C'est du boulot, ça. Hein ouais, c'est pas mal de travail, mais euh, c'est une passion. Donc finalement, c'est plus vraiment du travail. C'est vraiment du travail. <rire> voilà, c'est ça. À quel moment, en fait, tu t'es dit je vais passer de euh, parce que bon créateur de contenu. J'ai envie de te dire, il y en a beaucoup sur y les réseaux beaucoup. sociaux. Ouais. N'importe qui peut être entre guillemets créateur de contenu. Tu vrai. peux te lever sur les réseaux sociaux et dire bon tous les jours, je vais montrer aux gens ce que je mange, <rire> ok. Et je vais créer du contenu. C'est ça. <rire> Mais à quel moment, en fait, te vient l'idée de passer ben, de créateur de contenu lambda, euh, anonyme à créateur de contenu, euh, j'ai envie de dire qu'il y a plus d'impact et surtout qui ont fait un métier. Mmh. Honnêtement, je pense que ça s'est fait euh, vraiment de manière euh, naturelle, dans le sens où au départ, quand j'ai lancé, euh, quand je suis allée sur Instagram, je ne suis pas allée du tout dans une optique, je crée du contenu. C'était un compte personnel, mmh. je partageais mes photos de vacances comme tout le monde et à force, euh, et, et comme j'ai commencé en faisant, en créant du contenu parce que j'aimais bien. Voilà, j'ai commencé tout simplement naturellement. Et ensuite, j'ai vu que ça pouvait plaire aux gens de faire des tutoriels, de montrer comment faire, d'apprendre et d'accompagner des personnes. C'est là où vraiment j'ai adopté une stratégie pour le faire de manière plus intentionnelle. Mais ça s'est fait très naturellement au début. Et ensuite, quand j'ai eu, quand j'ai compris que ça pouvait vraiment aider les gens et que je pouvais même aussi bah, vivre de ça, uh -huh. je me suis dit parce que la partie là est très ouais. intéressante, ma petite. <rire> <rire> quand j'ai réalisé, en fait, que je pouvais vivre de ça, c'est là où vraiment ça s'est concrétisé, en eh fait. ben ouais, on va parler de vivre de ça. <rire> Parce que je pense que, voilà, on a quand même beaucoup de personnes qui mm -hmm. s'intéressent à la création de contenu, mm -hmm. généralement qui ne savent pas comment commencer, mm -hmm. quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui font des tutos parfois mm -hmm. sur YouTube qui disent oui, achète-toi cet appareil photo, mm -hmm. euh, fais ceci cela, cherche-toi tel endroit pour filmer, mets-toi là, achète-toi une ring light, etc. Et en fait, j'ai remarqué quelque chose, mm -hmm. c'est que même si on te dit tout ce qu'il faut acheter là, <rire> Tu Le vois risque. ce que je veux dire ou pas Le résultat ne suit pas toujours. C'est bizarre. <rire> <rire> Pourtant, tu as suivi à la lettre ce qu'on t'a dit d'acheter. Et là, tu te mets de, de, devant ton appareil, mmh. tu mets ta ring light. À la fin, c'est bizarre. Ça ressemble <rire> pas à ce que Zeynay a fait. Il y a un problème. Et Zeynay, elle a je ne sais pas combien de vues. Tu veux reproduire la même chose. Tu as deux personnes qui ont liké. <rire> Ne désespérons pas. <rire> même avec deux likes, on désespère pas. Nous, en vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, il y a, en fait, il y a beaucoup de choses à considérer dans mmh. ça quand on veut se lancer en tant que créateur de contenu. Je pense que déjà le pourquoi c'est super important mmh. parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui veulent être créateurs de contenu ou même euh, influenceurs euh, pour être vus, pour euh, tout simplement recevoir des, des vêtements, des objets ou des des enfin des des choses lifestyle pour pouvoir en bénéficier donc des fois l'intention aussi ça compte c'est à mmh. dire qu'on on va pas être créateur de contenu juste parce qu'on veut montrer sa vie pour moi c'est pas intéressant de oh se là dire. là c'est puissant ça non mais oui c'est vrai tu vas pas être euh, créateur de contenu juste pour montrer ta vie c'est ça okay. en fait parce que ok donc il y a des vies qui sont pertinentes enfin non pardon il y a pas de vie qui... si, si, si, si <rire> je dis ça c'est comme si je dis... que tu veux dire que nous nos vies ne sont non, pas non, pertinentes non, quoi <rire> c'est pas du tout ce que je voulais dire <rire> En fait, il y a des personnes qui ont des manières de montrer leur vie qui uh -huh. peuvent être pertinentes, inspirantes, etc. Et des fois, on peut ne pas forcément trouver l'intérêt à regarder euh, la vie de quelqu'un. Mais en fait, c'est important d'avoir un vrai pourquoi. Pourquoi je veux le faire Est-ce que est je veux le faire hein. juste pour me montrer ou est-ce que je veux le faire parce que je veux inspirer des gens Est-ce que je veux le faire parce que j'ai une manière de m'habiller qui inspire des personnes il y a des personnes qui aimeraient oser s'habiller de cette manière là et je veux me positionner pour les aider mm -hmm. à prendre confiance en elles Est-ce que je veux le faire parce que je vais aider leur, les gens dans leur lifestyle à être plus productifs euh, à mieux travailler, à mieux prendre soin d'eux, à mieux se maquiller, etc. Il y a le vrai pourquoi en fait à mmh. considérer. Et ça c'est ça, ça, ça découle de la vision en fait. Quelle est ta vision quand tu veux te lancer sur les réseaux sociaux en tant que créateur de contenu Il faut vraiment réfléchir au pourquoi. Et ensuite, le pourquoi va donner vraiment la direction par rapport à la suite. Et quand on a ce pourquoi et qu'on garde en tête la raison pour laquelle on a mmh. commencé, en fait, on se donne les moyens voilà, de continuer. On s'informe, on, euh, on se forme, on exerce, mmh. on essaie d'exceller, de, euh, de toujours mieux faire, de toujours voir ce qui est tendance, de se réajuster. Et on continue comme ça. Peut-être que les résultats ne seront pas forcément au rendez-vous la première fois, mais comme on dit très souvent, Rome ne s'est pas construit euh, en un jour. En fait, c'est avec du travail, de la persévérance et surtout de la constance qu'on parvient à obtenir des résultats. Oh là voilà. là, tu nous as coachés <rire> Est-ce que quelqu'un se sent coaché là Les Mette, coachings euh, de des la likes. likes, Mettez des likes, <rire> mettez des cœurs, mettez des cœurs enflammés Non, mais c'est super intéressant mm -hmm. et tellement important ce que tu dis, parce mm -hmm. que, que ce soit dans la création de contenu mm -hmm. ou dans autre chose, quelqu'un peut s'asseoir là et se dire Pasteur Grasse a lancé une émission, moi aussi je vais faire. Donc, il, il faut il faut surtout avoir un pourquoi, exact. savoir pourquoi on le fait. Exact. Et parce que le pourquoi, c'est ce qui te permet d'aller jusqu'au bout de la vision. C'est ça. Surtout quand ça devient difficile, surtout ah. quand tu as juste deux likes. Mm -hmm. Ce bien. qui va te garder, qui va t'aider à persévérer, en fait, c'est la vision. C'est pourquoi tu as commencé à le faire. Et ça va toujours te motiver, en fait. Totalement. Et pour te dire, tu vois, moi aussi, des fois, j'ai eu à faire face à des situations où je produisais certains contenus mmh. et ça n'avait pas forcément les résultats que j'espérais. Je me disais, ah, bah, ça va atteindre tant de personnes, ça va faire tant d'interactions. Et finalement, ça n'a pas, ça n'a pas répondu, en fait, à mes attentes. Mais j'étais dans une situation où je me disais, bah, c'est pas fini, c'est pas la fin, c'est un ça. contenu parmi tant d'autres. Je continue en fait. Peut-être qu'un jour ça va pas très bien marcher, mais un autre jour ça va mieux fonctionner. Je reste constante, je mmh. continue à garder l'objectif en tête et on évolue tout simplement. Et on accepte que tout n'est pas forcément, tout ne va pas forcément dans notre sens dans la vie et tout n'est pas forcément parfait. Mais c'est avec de, avec du travail, on avec finit toujours travail. un résultat dans tous les wow. cas. Wow. Ouais. J'aime beaucoup la mentalité que tu as. Merci. J'aime beaucoup comment tu penses et je me dis. Pas étonnant finalement que mmh. euh, cette passion devienne un métier pour mmh. toi, pas étonnant que tu commences à gagner de l'argent mmh. euh, au travers de ça, mmh. mais en fait, euh, comment est-ce que ça s'est fait Est-ce que tes clients, c'était des personnes que tu connaissais mmh. Comment est-ce que tu as fait pour avoir tes premiers clients mmh. qui vont te dire Parce que moi, je me pose toujours la question, est-ce qu'il y a réellement des mmh. gens qui paye pour qu'on les aide à créer du contenu sur les réseaux sociaux Oui, il y a des gens qui payent pour qu'on les aide à créer du contenu. Et mes premiers clients, ça a été mon entourage. Ça, mm -hmm. c'est très simple, ça a été mon entourage. Les personnes qui me connaissaient le mieux, qui savaient ce que je faisais et qui savaient qui j'étais, ça a été mes premiers clients. Et forcément, après, ça fait euh, euh, c'est du bouche à oreille. Je connais une personne qui fait ça, je pourrais te la recommander. Et ensuite, la présence sur les réseaux sociaux, le fait d'être présent sur les réseaux sociaux et de partager du contenu qui a une certaine valeur, mm -hmm. ça permet de toucher plus de personnes que son cercle restreint et mmh. d'aller euh, toucher euh, voilà, d'autres personnes, tout simplement, et de faire venir euh, des clients à soi. Mais euh, voilà, Très ça a bien. commencé comme ça. Et en plus, tu as une mentalité business. Ça. <rire> <C 'est ça. rire> Merci beaucoup Zaina. On va faire juste une petite pause et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique « Coach-moi, boss lady ». Bonjour, Pasteur Grasse. Salut, Sarah. Alors, j'ai une question pour toi en tant que CEO des Boss Ladies. Comment mm -hmm. fais-tu pour gérer les différentes responsabilités que tu as Oh là là alors, effectivement, euh, bon, je ne suis pas que CEO des Boss Ladies, j'ai aussi d'autres responsabilités. Je suis une épouse mariée. Oui, une épouse, c'est forcément mariée. Je suis mariée euh, et je suis aussi pasteur à l'église. Et puis, dans mon pastorat, j'ai plein de responsabilités. Alors, il y a une chose que j'ai apprise, en tout cas, je l'ai apprise à l'église c'est la force en fait de la délégation. C'est la première chose que je vais mettre en avant, c'est la délégation. Alors je suis totalement d'accord, tout le monde ne peut pas forcément déléguer parce que euh, peut-être que euh, voilà, on n'a pas la possibilité de le faire mais je considère que quand on commence à avoir plusieurs casquettes, plusieurs tâches, plusieurs responsabilités, si on en a autant, c'est qu'on peut déléguer, c'est qu'il y a forcément quelqu'un dans notre entourage en fait qui peut nous aider. Et ça demande beaucoup d'humilité en fait que de se dire ben, je vais accepter que quelqu'un m'aide moi j'étais quelqu'un en fait qui n'aimait pas du tout être aidé parce que j'aime en fait j'aime l'excellence et j'ai toujours l'impression de ne jamais être satisfait quand ce sont les gens qui font ce que moi je suis supposé faire et j'ai appris à lâcher du laisse un peu et à permettre en fait aux gens ben, de m'aider tout simplement pour une femme par exemple qui a des enfants qui a des enfants d'un certain âge par exemple même des petits qui peuvent aider à la maison ben, il faut apprendre à, à, à déléguer les tâches et à organiser la maison de à ce que tout le monde soit actif à la maison. Par exemple, dans mon foyer, eh ben mon mari aide. <rire> voilà. Donc euh, c'est aussi une personne à qui on peut déléguer un certain nombre de choses pour en fait pour s'alléger un petit peu. Dans le cadre de l'Église, j'ai la possibilité de déléguer parce qu'il y a des personnes autour de moi. Qui veulent bien en fait nous aider à la tâche, qui veulent bien servir Dieu euh, de cette façon, à soutenir, etc. Donc la, le principe de la délégation, c'est un principe euh, qui va euh, t'aider, ben à comment dire, à, à porter plus de fruits, mais qui va aussi te permettre en fait euh, de te multiplier euh, parce que le fait de déléguer, c'est aussi euh, transmettre à quelqu'un un, un savoir-faire. Donc, euh, voilà, apprendre à déléguer. Et euh, l'autre chose que je dirais, c'est avoir des priorités, en fait. Euh, parce que ce qui est important n'est pas forcément urgent. Et ce qui est urgent n'est pas forcément important. Et donc, il faut apprendre tout simplement à se caler des cases euh, des, des, des, ouais, des cases temps, c'est-à-dire des, euh, des, des blocs temps, euh, où vous vous dites, par exemple, de 15 à 16 heures, je vais faire telle chose et je ne vais faire que ça. Et se mettre en indisponible sur son téléphone, de sorte à ne pas être coupé à n'importe quel moment. Euh, vraiment, apprendre à organiser son temps en fonction des choses importantes qu'il y a à faire pour ne pas toujours être dans l'urgence, en fait. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense que ce sont les deux clés que je peux donner ici, la délégation et euh, la priorisation, euh, si ça se dit. <rire> la priorisation des choses qu'on a à faire. Voilà, est-ce que c'était bon C'est parfait, merci Pastoras. De rien. Alors, pour développer sa créativité, pour moi c'est super simple. Euh, premièrement, c'est très important de considérer... Euh, Enfin, d'en prendre conscience, tout simplement. Euh, tout à l'heure, je disais qu'on a tous été créés à l'image de Dieu et euh, qui nous donne cette capacité aussi de créer. Et c'est important en fait, de prendre conscience que nous sommes des êtres créatifs qui ont la capacité de créer. Pourquoi Parce que beaucoup de personnes, souvent, euh, sont, vont avoir des pensées du style « Mais moi, je suis pas créative. Moi, je ne sais pas faire ça, je sais pas y aller, etc. » Non, il faut prendre conscience que ça fait partie de ton identité et qu'ensuite, il suffira juste de le travailler et de mettre en place euh, certains systèmes pour pouvoir aller plus loin dans sa créativité. Deuxièmement, euh, c'est très important de, de s'ouvrir en fait au monde qui nous entoure. Il faut aller se cultiver, il faut aller voyager, faire des expositions, découvrir de nouvelles choses et alimenter un peu euh, sa pensée, euh, sa créativité, euh, son quotidien, s'alimenter en fait de choses nouvelles tout simplement. Ensuite, c'est important de se former, voilà, de se former, d'apprendre des compétences, de concrétiser ces compétences. Souvent, on peut commencer avec une appétence, c'est-à-dire qu'on a un intérêt euh, dans un domaine et on n'a pas forcément des compétences concrètes. Ben, il faut se former. Il y a beaucoup de formations payantes et même gratuites auxquelles vous pouvez accéder euh, sur euh, le digital, sur Internet, sur YouTube. Combien de personnes aujourd'hui se sont lancées en, termes, euh, en tant qu'autodidactes et maintenant, sont totalement excellentes dans leur domaine. Donc, voilà. Voilà, il faut se former, il faut se travailler. Et euh, ensuite, c'est tout simplement de travailler. Travailler, euh, c'est-à-dire au-delà de se former, il faut pratiquer, il faut aller à la pratique, il faut travailler quotidiennement. Euh, on dit souvent que le, la créativité, c'est un muscle qui se travaille. Donc voilà, il faut travailler son muscle de la créativité en s'exerçant. Et c'est comme ça aussi qu'on permet de se perfectionner. Au départ, on peut commencer avec... Euh, des contenus qui sont pas très qualitatifs, mais à force de pratiquer, on finit toujours par exceller. Et vraiment, si je devais vous montrer les premiers contenus que moi je produisais, vous allez dire, mais Zeina, c'est pas possible que tu sois la même personne avant et après. Mais aujourd'hui, au départ, je faisais vraiment des choses qui n'étaient pas belles. Et aujourd'hui, je fais des choses qui sont plus qualitatives et plus concrètes parce que je me suis tout simplement exercée au fil du temps. Et euh, dernièrement ça va être aussi de prendre des pauses voilà pourquoi parce que euh, il faut prendre conscience que la créativité on n'a pas forcément des idées créatives tout le temps à euh, toute minute euh, toutes les cinq secondes ou tous les jours il faut prendre le temps de se poser euh, de prendre du temps où on ne crée pas du tout voilà prendre le temps où euh, euh, on prend du temps pour soi on se repose on fait totalement autre chose qui n'est pas du tout en, do, euh, en rapport pardon avec euh, ce qu'on fait et ensuite on a euh, la possibilité d'avoir euh, euh, de, de repartir en fait de nouveau dans ce qu'on doit faire et être davantage créatif parce qu'on sait tout simplement aérer l'esprit un peu euh, aérer un peu la tête voilà Bon retour à toutes, à tous, on est en train d'avoir une discussion vraiment très très intéressante avec notre chère Zeina, Et je suis sûre que vous êtes en train d'apprendre de très très belles choses et on va continuer à apprendre des choses. Et, au, et, et maintenant, là tout de suite, j'aimerais qu'on mette un peu plus l'accent sur justement la créativité. Mmh. Qu'est-ce que toi tu appelles la créativité En fait, quelle définition en fait tu donnes de la créativité Ce ne sont pas forcément des mots, mais ça peut être peut-être des situations concrètes, mmh. euh, voilà par laquelle tu, tu es passé pour t'aider à, à à découvrir et à développer ta créativité. Mmh. Euh, pour moi, la créativité. Déjà, je pense que je vais partir d'une idée reçue qui est que des fois, en fait, on pense souvent que la créativité c'est le fait de faire des belles choses, de faire des choses qui sont jolies bien agencé, mmh. coloré, etc. On pense souvent à des travaux manuels mmh. ou quelque chose qui est ah, visuel. Oui, est vrai. Voilà, mais la vérité, c'est que la créativité, c'est bien plus que ça. La vraie créativité, c'est le fait de trouver euh, des solutions à des problèmes existants. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as la capacité à être un solutionneur de problèmes, à apporter des solutions, à apporter des réponses concrètes à une vraie problématique, c'est que tu as une pensée créative. En fait, oh là là. c'est ça et c'est là que la créativité, ça ne se restreint pas que dans les aspects visuels, Visuel. colorés, mais ça s'étend, en fait. Et là, on réalise que tout le monde a la capacité, du coup, d'être créatif. Wow, vois. Donc, c'est ça. Tu me donnes envie de prêcher Parce que la Bible <rire> va dire qu'au commencement, la Terre était informe et vide. Mm -hmm. Et Dieu créa <rire> Ça <rire> il y avait un problème. Et le problème, c'était que la terre était informe et vide. Et toutes les paroles que Dieu a déclarées mm -hmm. sur la terre mm -hmm. étaient des paroles créatives. Exactement. Ça veut dire que nos paroles sont créatrices. Yeah, la créativité va très loin. C'est ça, c'est ça. C'est très spirituel en vrai. Hein. C'est très, très, très spirituel. spirituel. Et quand on regarde, bah, comme tu dis, les exemples aussi avec la parole de Dieu, la manière dont Dieu a créé les choses, créé l'être humain, créé à son image, etc., tu te dis, mais en fait, le, le Seigneur déjà... Il l'exemple parfait de la créativité euh, suprême et quand on réalise que Dieu nous a créés à son image c'est que nous aussi on a la capacité de créer en fait Amen. comme Dieu a été capable de créer donc Amen. je ne dis pas que demain on va créer des terres des planètes etc ah. mais le potentiel Dieu a mis en nous un potentiel spécifique pour pouvoir créer et amener des choses à l'existence c'est-à-dire que un, euh, quelque chose qui n'existait pas avant une idée un concept une entreprise un business qui n'existait pas avant Dieu nous donne la capacité en fait de créer ça de créer quelque chose de nouveau, de inattendu, qui n'avait pas été vu et qui mmh. peut surpasser tout entendement. Wow J'aime beaucoup comment tu parles de créativité, mmh. avec beaucoup de passion. Mmh. Et là, on va revenir sur quelque chose que tu as dit. Au début de notre émission, tu as parlé de d'avoir de, trouvé aussi ton appel. Mmh. Tu as parlé d'appel, mmh. euh, on a parlé d'identité hein, au début, et ensuite tu as parlé d'appel. Est-ce mmh. que tu peux nous en dire un peu plus Quel est donc cet appel et comment est-ce que tu as pu trouver ton appel Comment j'ai pu trouver mon appel Honnêtement, euh, au départ, je, je pense qu'à un moment donné, dans, ma, dans mon adolescence, je me posais, comme peut-être beaucoup de personnes peuvent se poser, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Qu'est-ce que je vais faire après le bac Qu'est-ce que je vais faire euh, comme études Et c'est là, en fait, j'ai tout simplement eu une sorte d'introspection sur moi-même pendant un certain temps. Et j'ai demandé vraiment dans la présence de Dieu, Qu'est ce que tu m'appelles à faire Qu'est ce que j'ai envie de faire Je sais qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui font de, de belles choses, de grandes choses. Moi aussi, j'ai envie de faire de grandes choses. Moi aussi, j'ai envie d'apporter un peu ma pierre à l'édifice de l'humanité. Quelque wow. chose en fait, je veux <rire> faire quelque chose. Et c'est là, en fait, le Seigneur en fait, m'a tout simplement dirigé. C'est à dire qu'il ne m'a pas donné des réponses concrètes en mode Zéna. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Il m'a permis, en fait, encore une fois, de me poser même des questions à moi même. Très bien. Qu'est ce que j'aime faire mm -hmm. euh, Qu'est-ce que, euh, Quels sont les domaines dans lesquels je suis douée mmh. euh, Quelles sont les choses que les gens reconnaissent en mmh. moi mmh. Très Et bien. J'ai commencé, commencé tout simplement à partir de ça. Qu'est-ce que j'aimais faire J'aimais bien tout ce qui était beau. <rire> ça paraît <rire> tout bête, moi j'aimais bien ce qui était beau. J'aimais bien la mode, j'aimais bien tout ce qui était visuel. Je me suis dit bon bah qu'est-ce que je peux faire avec ça, visuel, mode, etc. Bon bah en fait j'ai commencé sur un coup tête, j'ai acheté un appareil photo wow. et euh, je me suis dirigée vers des études de mode quand j'ai su qu'on pouvait étudier le milieu de la mode. Et c'est tout simple. J'ai tout simplement commencé avec ce que je savais faire de mieux, euh, ce qui me parlait en fait le plus, et j'ai décidé en fait d'exploiter. Le peu que j'avais en moi, parce que en vrai c'était pas du tout énorme. J'aimais bien tout ce qui était visuel, mais c'était juste un, c'était juste un, un intérêt, mm -hmm. voilà. C'était pas une compétence particulière. Mm -hmm. Mais j'ai décidé d'aller exploiter ce petit intérêt là et de le développer en compétence. Et ben ça a merci, comme ça. merci de l'avoir fait, parce que je pense que grâce à ça, tu inspires quand même beaucoup de personnes merci. sur les réseaux sociaux. Et ce que j'aime bien, ben en fait, tu ne te détaches pas de cette identité chrétienne mm -hmm. que tu as, Super. parce qu'au-delà de, de ce que tu fais, de gagner de la Argent, etc. Tu as cette euh, forte identité mm -hmm. chrétienne qui se voit dans mm -hmm. tout ce que tu es et dans tout ce que tu fais et pour ça je t'encourage vraiment, continue s'il te plaît, on a encore besoin de personnes on comme continue. toi, il nous en faut même plus, voilà, oui, il faut plus. en inspirer pour que d'autres en, en fait puissent se lever mm -hmm. et euh, moi j'ai quelque chose à cœur, tu vois, et c'est pour cela que j'ai créé en fait les Boss Ladies, mm -hmm. euh, j'ai à cœur qu'on puisse détourner en fait les médias, mm -hmm. que les chrétiens, puissent détourner mmh. les médias. C'est-à-dire que il faut que les chrétiens aient leur place, mmh. puissent aussi diffuser leur message et puissent aussi donner une nouvelle image des choses. Mmh. En l'occurrence, de la femme, de sa place, de son rôle, mmh. de sa position. Maintenant, ma question, et c'est ma dernière question. Dans le futur, comment est-ce que tu te vois en tant que femme, parce que tu es en train de grandir. Mmh. Comment est-ce que tu te vois Qu'est-ce que tu imagines Tu aspires à quoi Beaucoup de choses. <rire> Beaucoup de choses, euh, principalement, et ça, c'est un de mes battements de cœur depuis très, très longtemps, euh, c'est vraiment de, de contribuer à ce que euh, l'Évangile soit communiqué au travers des médias, mais de manière créative et innovante. Parce que euh, je trouve que le Seigneur, en fait, a le un très beau message à nous transmettre au travers de sa parole, et c'est le message qui mérite les meilleurs supports de communication, wow. les meilleurs contenus, les meilleurs euh, supports en fait pour être transmis au yes. monde. Et la vérité, c'est que quand on veut communiquer quelque chose au monde, il faut le, le cadre, la façon euh, de faire pour que ce soit, pour que ça attire et que ensuite les gens puissent le retenir. C'est tellement ça. beau. Ouais, je sais, c'est très poétique. <rire> Mais non, mais je veux dire, c'est beau. Oui. oui, le message de Christ, c'est le plus beau message. Oui. Et le message de Christ mérite d'être véritablement euh, transmis par les meilleurs canaux, en fait, Exactement. les meilleurs moyens de communication. Exactement. Et franchement, merci d'exister Zeyna. Je sais pas. Hein, euh, voilà, je pense que tes pasteurs t'ont déjà dit merci. Mais alors merci, merci <rire> d'exister. Merci de faire ce travail que tu fais et au sein de ton église. Et même dans ta propre vie, tu, tu, tu, tu fais évoluer les choses et tu influences euh, dans une sphère où j'ai envie de dire, on n'est pas encore assez nombreux qui influencent euh, en fait dans cette sphère-là. Et tu y es. Et, euh, et grâce à toi, ben cette émission aussi avance parce que on est béni de recevoir des profils comme les tiens. C'est moi qui suis béni, vraiment. Amen, Amen. <rire> Et donc, ça veut dire qu'elle va revenir bientôt. <rire> Oui, oui, oui, tu vas revenir. Alors, je vais t'annoncer. Tu vas revenir bientôt. Tu reviendras sur un plus grand plateau avec plein d'autres femmes. Ça va être génial. Ah, ça va être génial. Moi, je, je suis en train de ça. vendre la mèche. Déjà que je suis bien là, là, tu mets vraiment, vraiment ouais, bien. Ouais, ça va être génial. Okay. Ça va être génial. Ben, merci en tout cas. <rire> merci. À merci d'avoir honoré cette invitation et de nous avoir bénis de ta sagesse, de ta connaissance et, et même de ton expérience, tout simplement. Merci beaucoup à toi, pasteur Grasso. Avec plaisir. <rire> Merci à vous toutes qui avez regardé cette émission. Sachez que vous pouvez soutenir cette émission et également tous les programmes d'Évangile TV en envoyant un don à Evangile TV. Vous pouvez cliquer sur le player qui est euh, sur le lien qui est juste en dessous du player et vous retrouverez sur Evangile TV toutes nos émissions. N'oubliez surtout pas qu'à la fin du mois, nous avons un live avec toutes les boss ladies sur un grand plateau, ça va être génial. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.